8 ans maintenant que je suis à l'université, je fais que, que la fac, j'ai commencé euh, ma licence euh, ici euh, à Nantes. J'avais toujours dans ma tête euh, l'idée d'aller jusqu'à jusqu la thèse, donc, euh, donc j'ai suivi mon petit parcours, jusqu'à euh, mon M1 je suis restée ici, puis ensuite je suis partie me spécialiser euh, à Orléans pour ma, mon Master 2, et ensuite je suis revenue ici pour euh, combiner mes deux mes deux envies euh, qui, est, qui sont la planétologie et, et les volcans. Donc une thèse sur les volcans de Mars, je trouvais que c'était plutôt approprié. Et je voulais plus faire la formation euh, bah pour, euh, pour pouvoir vulgariser un peu mon travail. Et, euh, et c'était un peu aussi comme ça, je me suis dit j'arriverai à expliquer simplement à mes parents et à ma famille euh, ce que je faisais, puisque même euh, moi, dans toute ma famille, personne n'est parti en, en géologie, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Mais euh, donc, du coup, c'est un peu flou pour eux euh, sur quoi je travaille. Et c'est très spécifique, une thèse, de toute façon, c'est toujours spécifique. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, tu as trois minutes pour qu'ils comprennent. Et apparemment, ça a marché, ils ont compris. <rire> On avait euh, deux jours complets, il me semble, de, de formation avec les formateurs. Donc, euh, on, a essayé de, on a fait plusieurs fois en fait, des tests de trois minutes pour, pour vulgariser sa thèse. Ensuite, c'était euh, complètement cartilique, quoi. donc chacun s'entraînait euh, à sa façon. À peu près tous les soirs, je me le faisais une fois, euh, je me préparais au moins une fois. Euh, je me suis entraînée plusieurs fois à l'amphi ici avec un micro, avec une projection, avec, euh, avec d'autres amis qui me, qui me soutenaient et me donnaient des conseils. J'ai fait des petits exercices aussi d'articulation parce que c'est un peu mon point faible, Donc voilà. Euh, c'est important pour moi de valoriser ma recherche parce que beaucoup de gens demandent bah, pourquoi tu fais une thèse déjà, pourquoi c'est aussi spécifique et à quoi ça va nous servir. Pour la plupart des gens, on a tendance à croire qu'il euh, faut forcément que c'est un intérêt pour, pour l'humain alors que... Je voulais aussi expliquer que bah, la connaissance euh, scientifique aussi, c'est euh, important. Et au final, ça peut aussi avoir un intérêt pour, euh, pour l'exploration spatiale et pour, si après on veut vivre, euh, si on veut vivre sur Mars, euh, comprendre l'histoire de la planète comme on veut essayer de comprendre l'histoire de notre planète. Je me suis euh, orientée vers la recherche parce que j'avais toujours envie de, de faire euh, de faire un peu ce métier-là où on se pose des questions, on fait des expériences pour les pour répondre et on réfléchit et c'est une sorte d'apprentissage perpétuel donc c'est pour ça aussi que faire 8 ans de d'études ça me dérange pas parce que j'apprends, je continue à apprendre. Je m'étais posé la question bah, comment coupler la planétologie que j'apprécie beaucoup avec avec sans pourtant faire des maths et de la physique et c'est là que j'ai travaillé sur tout ce qui est expérience en laboratoire sur, pour remodéliser des, du, du volcanisme et du coup après, quand la thèse sur les volcans sur Mars m'a été proposée, je me suis dit que bah, c'est parfait, ça concilie mes, mes, deux, mes deux passions en quelque sorte, ce que j'ai toujours eu envie de faire.